La devinette de la journée! Oh, J'adore l'hiver. Le vent, le froid, la neige. Eh, hey, ça me rappelle une devinette. Qu'est-ce qui allonge à l'hiver, raptisse au printemps, s'accroche partout et peut te faire mal juste en tombant? Eh oui, c'est les glaçons. Donc fais attention lorsque tu marches en dessous et surtout, ne lèche pas, tu pourrais rester collé. Mmh.